L'origine du quartier de Womerson. Il y a 55 millions d'années. La rivière porte d'un grain de sable. Au revoir, bateau. Le jaune ne vivait pas. Au revoir, poisson. Le poisson rouge n'existe pas. Allez voir des danseurs. Ils étaient déjà étendus. Le sable est recouvert d'humus. Les plantes poussent. L'acide humique percolant à travers la pluie entre le sable et assure que toutes les particules de saleté disparaissent. Quartzite est créé par collage de sable pur. Au revoir, M. Renard. La plupart des mammifères sont venus plus tard. Au cours de l'ère glaciaire, il y a une couche extra d'argile. D'autres parties sont lavées par l'érosion. Les chenins creux sont nés et le quartzite. est devient visible.